Salut Mathieu Salut Ben Écoute, Félicitations pour la verticale ben à la, la tour Eiffel, il nous a fait une, quelque chose de stratosphérique. Justement, on t'a donné le gilet lesté il y a quelques semaines pour tes entraînements, donc je voulais avoir un retour de ta part euh, sur ce gilet. Comment tu l'as exploité pour tes entraînements Eh ben, Il m'a apporté énormément de plus-value dans mes séances, euh, notamment sur une charge de 5 kg que je n'avais pas l'habitude de mettre habituellement. Super bien réparti avec des coutures et du sable dedans. Et puis ici, un système de sangle vraiment intéressant pour avoir un maintien euh, maximal. Donc euh, bah, je les ai utilisés principalement sur mes séances de côte et d'escalier pour euh, bah, casser un maximum de fibres et puis se sentir euh, plus léger de jour quoi La question que je me pose c'est au niveau logistique. Pour les clients qui ne courent pas autant que toi, il euh, n'y a pas un risque pour les chevilles etc. pour aller travailler avec ça voilà, Alors ça peut effectivement tasser un peu les vertèbres si on court beaucoup avec. Donc euh, ce que je conseille c'est de, de le mettre uniquement pour les côtes. Donc euh, garer la voiture tout près des côtes, faire son petit échauffement et ça okay. récupère. Euh, et un ben, vide et puis euh, l'utiliser uniquement pour la séance. Ok, bah écoute, merci Mathieu. Moi, ce que je propose à nos clients, c'est qu'ils nous retrouvent sur l'application d'Ecathlon, donc bien se référencer en tant que runner, éventuellement crossfit, cross training, et c'est de le faire gagner, euh, quitte à ce qu'on tire au sort si besoin, à celui qui va trouver le temps exact que tu as mis pour gravir donc, euh, tous les étages et les, les, les marges de la Tour Eiffel. Au centième là, là. près, alors. Au centième près, ouais, voilà après. Mathieu, on fait comme ça. Merci à toi et merci. à bientôt. à okay plus.